organisation que que, pour laquelle je travaille, C40, c'est un ensemble de villes, les plus grandes villes dans le monde, en fait, mais malgré son nom, il y a en fait 91 membres. Et en fait, le leader de C40, c'est le maire de Paris, Anne Hidalgo. Donc j'ai la chance de passer beaucoup de temps ici dans cette ville fantastique depuis qu'elle est devenue leader il y a quelques mois. Et en fait, on, on se, en tant qu'organisation, on se concentre sur euh, le rassemblement des leaders, donc 91 villes de euh, Tokyo, New York, Shanghai, Londres, Paris, Jakarta, dans le monde entier, pour que les maires s'inspirent les uns les autres pour être plus ambitieux finalement euh, dans euh, le fait de réduire les émissions euh, de, de gaz à effet de serre en particulier. Alors, voyons si ça fonctionne. J'ai des diapos. J'appuie sur le gros bouton vert, c'est bon? Oups, oh là, je suis est un peu trop vite. On va revenir en arrière. Alors, donc, je suis censée parler de la façon dont les mers changent l'ordre mondial. Et en fait, ça. En fait, on est un point tournant dans euh, la gouvernance globale dans le monde. On quitte l'ère où il y avait des, des États-nations très forts et peut-être qu'on va vers quelque chose qui est plus progressif. Ce sont des villes qui sont les leaders et qui travaillent ensemble, euh, qui décident quelle direction prendre pour l'humanité en tant que tout. L'une des raisons pour lesquelles on a pris ce point de départ, c'est qu'il y a des villes qui travaillent ensemble depuis des décennies sur un problème majeur qui est le réchauffement climatique. Mais tout d'abord, si j'arrive... Alors, juste pour vous donner un peu de contexte, bon, je, vous, vous connaissez tous les chiffres, l'augmentation de l'humanité. Donc 1,4 milliard de gens qui... Euh, euh, vivent dans les villes chaque jour et donc les entreprises veulent investir et donc bien sûr les villes grandissent de plus en plus et on ne peut pas arrêter ce phénomène donc juste pour vous montrer donc, en fait il y a des villes qui de plus en plus bien sûr qui sont de plus en plus peuplées mais bon c'est pas nouveau en fait Bon, c'est un phénomène du 21e siècle mais finalement si vous regardez dans le euh, passé il y a eu des moments clés et pivots euh, qui ont eu lieu parce que les gens se mettaient à vivre dans les villes telles que Athènes, Rome, pour la science et l'ingénierie et le développement politique, Florence et les grandes villes italiennes à la Renaissance, les Lumières à Paris et ailleurs, euh, la Résolution industrielle à Manchester, euh, pas loin de là où j'ai grandi, en fait, euh, vers Londres, Birmingham. Donc, tout, tout ça, ça a créé ces changements d'époque, et les villes, justement, ont causé ces changements parce que les gens qui innovaient euh, habitaient de plus en plus près les uns des autres. Mais on a eu aussi euh, une période très euh, étrange euh, et on a défini la façon dont le monde fonctionne en fonction de la relation, principalement conflictuelle, entre ces états nations Et je pense que ce qu'on fait maintenant, c'est d'essayer de recalibrer euh, ce modèle pour qu'il soit plus basé sur la réussite. L'un des premiers indicateurs, mais aussi les raisons pour lesquelles les maires euh, euh, essayer de faire ça, c'est qu'ils euh, il se rendent compte que maintenant, ça fait presque 30 ans que les états nations bon, depuis le protocole de Kyoto, ont euh, essayé de mettre en place euh, pour résoudre un problème qu ont, que tout le monde euh, acceptait, finalement. En fait, depuis les années 90, les émissions ont augmenté, même si tout le monde était euh, conscient de ces problématiques et même si on a finalement trouvé un accord entre les États-nations, pour dire qu'il faut s'y attaquer à fin 2015 à Paris. En fait, il a été très limité parce que finalement, euh, il n'a pas mis en place de mécanismes par lesquels on peut atteindre ces objectifs. Et puis finalement, il y a des leaders de, des maires qui s'organisent par derrière pour essayer d'atteindre leurs objectifs avec leur pouvoir et leur collaboration. Ça se passe de, de milliers de façons différentes. Et l'une des raisons. Euh, de de cette image. Ici, vous avez à Pékin, il y a quelques semaines. C'est une image qui a été euh, répliquée dans euh, toute la ville et dans toutes les villes. Il y a des milliers de euh, vélos partout dans la ville. Et c'est vraiment une, cette idée de collaboration entre les villes. Je, Je étais visite à Pékin en 2006 et j'ai rencontré le conseiller du maire de Pékin j'étais horrifiée quand il m'a montré son plan pour se débarrasser des vélos à Pékin, pour montrer le progrès de la ville. Il se disait que euh, c'était euh, pour montrer, finalement, la réussite comme les états unis ou l'Europe. Donc il voulait décourager les gens d'utiliser les vélos et les transports publics parce que pour eux, les voitures à Pékin, c'était le, le signe du succès. Et moi, j'essaie de, de, de dire à mon collègue que ce n'est pas euh, la chose à faire. Et en fait, nous, à Londres, on avait le problème opposé. On essayait d'encourager les gens à prendre les vélos et on a réussi à faire ça grâce euh, au programme qui a été, euh, en fait, finalement lancé à Barcelone, Lyon et Paris. Et je me souviens que j'avais eu une réunion avec le maire de Londres, et puis avec M. noé euh, qui a présenté le euh, processus de Vélib. Et ils nous ont dit à Londres, pourquoi vous ne faites pas la même chose Et en fait, il y a 45 villes en un an et demi qui ont copié cette idée et maintenant, euh, il y en a partout dans le monde. Et l'un des endroits où ça n'a pas fonctionné, c'était la Chine. Et en fait, la dernière fois que j'étais allé en Chine l'année dernière, presque personne ne faisait du vélo dans la ville. Donc Huit mois plus tard, il y a 100 000 euh, vélos à Pékin, et il y en a trois fois plus à Shanghai. Donc c'est tous bon, c'est un projet soutenu par les autorités locales, et donc il y a des programmes qui ont été mis en œuvre pour euh, qu'il y ait des vélos partout dans la rue. Ils ont même euh, créé des voies cyclables et ça euh, fait de, de Pékin une ville cyclable, finalement. Et je pense que ce qu'on voit maintenant, c'est euh, un cercle avec ce modèle qui euh, fonctionne tellement bien à Beijing. Ça ne coûte rien, il n'y a pas besoin de vous inscrire. Vous, euh, bon, vous avez juste un compte pour, pour accéder au vélo. Et vous allez voir, je pense, euh, une boucle qui va changer la façon dont on voit la mobilité en Europe et en Amérique du Nord. Et ici, vous voyez vraiment les possibilités euh, pour le futur euh, de, en termes de transport. Donc ça, c'est juste un exemple de la façon donc, dont les villes euh, euh, partagent les, euh, les informations. Et ici, on essaye aussi également de, euh, bien sûr, euh, Mettre en place des investissements pour euh, la rénovation, par exemple, des bâtiments. Et les villes euh, payent pour ces réductions. Maintenant, euh, on le voit dans plus de 30 ou de 40 villes. Et il y a beaucoup de gouvernements qui parlent aussi de tarification du carbone, mais ça n'a pas encore eu lieu au niveau national ou international, mais ça se passe au niveau des villes. Par exemple, Tokyo a commencé avec un programme pour chaque bâtiment et qui a été copié par 6 ou 7 villes chinoises. Donc je pourrais vous montrer des centaines d'exemples encore de villes qui se copient les uns des autres et qui, euh, euh, qui prennent de plus en plus d'actions. Ça veut dire que maintenant, les maires de, de ces 40 ont euh, bien sûr identifié cette priorité du réchauffement climatique, alors qu'avant ce n'est pas forcément euh, le cas dans les manifestes. Et en fait, l'exemple les, le, les le plus prégnant était bien sûr aux États-Unis récemment. Le président Trump qui est sorti du, euh, de l'accord de Paris et la réponse à ça n'a pas été finalement que d'autres pays sont sortis également, mais au contraire, les États-Unis euh, se sentent toujours concernés par ces questions question, il y a 350 maires démocrates et républicains qui disent qu'ils qu continuent de s'inquiéter de ces questions avec les entreprises, les gouverneurs d'un de, ou deux États, pour dire qu'ils vont quand même euh, continuer à jouer le jeu avec ou sans le gouvernement fédéral. Et pour moi, c'est vraiment un changement politique majeur. Parce que finalement, ces, sous, ces leaders sous nationaux euh, prennent la responsabilité pour tout le pays, et il a été intéressant de voir que plutôt que, plutôt que la décision, euh, plutôt que le fait que la décision ait créé finalement euh, un découragement, finalement, ça a galvanisé euh, les gouverneurs et les États-Unis n'ont jamais été aussi actifs et reçoivent de plus en plus de soutien, alors que ça n'était pas le cas avant. Donc les gens euh, se rebiffent euh, contre, euh, contre l'attitude du gouvernement central. Je vais passer là-dessus pour l'instant. Donc l'une des choses que nous avons faites euh, à C40, c'est de, de, de voir ce qu'il qu faudrait pour que les villes membres de, ces forcés, de C40 euh, prennent des actions qui sont en ligne avec, euh, avec le les, les accords de euh, Paris, par exemple, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire euh, dollar par dollar, année par année Et puis avoir un engagement de toutes ces villes membres pour qu'elles mettent en œuvre les actions, les programmes d'action dans leurs villes qui sont euh, en ligne avec ces objectifs. Donc vous pouvez voir ici que la euh, première partie, euh, en fait, euh, concerne le réchauffement climatique, mais aussi les actions qui en découlent au niveau des maires dans les plus grandes villes du monde d'ici 2020. Vous voyez ici, par exemple, sur cette diapositive... Donc, en fait, si vous extrapolez un peu, à partir de là, euh, cette approche très collaborative entre les villes hein, sur le, cette question du changement climatique, ce n'est pas tellement un grand bon par rapport à Bon, il y a par exemple euh, Benjamin Barber qui parlait des maires qui euh, dirigeaient le monde, mais en fait, peut-être que les villes unies peuvent remplacer l'ONU ici finalement parce qu'elles s'organisent maintenant de manière assez formelle mais, formelle, mais très différente euh, par rapport au, à l'ONU, par exemple. si vous réfléchissez à l'approche constructive euh, suite aux lumières, par exemple, dans l'Occident, et la fonction principale des États-nations qui est de défendre de ses frontières, d'avoir une armée et de défendre également son économie, c'est-à-dire protec le protectionnisme. Même dans le marché des échanges libres, ça rend les choses très compliquées pour les premiers ministres et présidents de se rassembler et de collaborer sur des euh, questions globales, parce qu'en général, quand ils se réunissent, euh, ils n'arrivent pas à s'entendre et ils sont en position de confrontation. Donc ce qu'on voit ici avec les maires, euh, c'est très différent. Vous avez ici la bibliothèque de SIGIO à, à Paris, il y a un an et demi, c'est euh, la réunion euh, du comité du C40, des personnes élues pour, par l'organisation euh, donc il y a un, un conseil euh, pour la direction. Et en fait, il y a très peu de déclaration d'état de, de, ou de règles finalement euh, auxquelles il faut tous se mettre d'accord mais en fait euh, les 40 maires qui euh, veulent travailler sur les énergies renouvelables travaillent ensemble les 25 qui veulent travailler sur un autre thème travaillent dessus etc etc, etc. Ça. donc ça fonctionne sur 20 ou 30 thèmes donc finalement Dénumé... Donc, il y a des dénominateurs communs, mais il n'y a pas de barrière, et vous n'êtes pas obligé de tous vous mettre d'accord sur euh, l'ordre du jour pour faire partie du réseau. Et en fait, ça nous a permis, en tant qu'organisation, de créer euh, des participations très générales. Euh, et puis après ça, l'organisation euh, euh, peut inviter d'autres membres. Euh, vous n'avez aucun droit de faire partie du réseau. Les autres maires doivent vous inviter. Donc c'est un modèle assez différent, finalement, pour travailler de manière collaborative. Et l'une des bases de ces 40, au point de départ, finalement, ça a été la collaboration ensemble sur le changement climatique. Mais maintenant, on voit que les conversations peuvent changer un peu. Au départ, on a commencé à penser dans la façon dont les, les politiques pouvaient également euh, mettre en place une société plus équitable. Moi, je ne suis pas très religieux, mais je suis très inspirée par le Pape également. Euh, euh, pour moi, et il a des arguments très clairs pour montrer qu'il n'est pas possible euh, de s'attaquer à la pauvreté sans le réchauffement climatique, par exemple, parce que euh, ce sont deux aspects qui vont ensemble. Et de la même manière, il n'est pas possible de faire face euh, dans, euh, au réchauffement climatique dans la société euh, actuelle. Et je pense que c'est pourquoi les droits politiques en particulier euh, les États-Unis sont opposés à ça parce que ce que vous faites pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est une approche collaborative avec beaucoup d'espaces publics, public transport, énergie publique, planification de développement des villes. Mais également parce que c'est la chose la plus difficile finalement euh, à résoudre. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. En fait, c'est impossible qu'un homme politique, même s'il est très dynamique ou progressif, euh, puisse obtenir des résultats si il travaille. À ils ne travaillent pas avec les, les citoyens, mais il est très difficile de faire comprendre aux citoyens qu'il faut qu'ils changent au quotidien. Euh, s'ils si ont l'impression ils d'être dans une société qui n'est pas équitable, et s'ils si ont l'impression qu'il y a quelques puissants qui ont tout l'argent au haut de la société, ça ne les motivera pas pour euh, changer dans leur vie. Euh, si les gens qui ont toutes les ressources, les ressources ne font rien eux-mêmes. Donc, en fait, on voit, euh, qui commence à changer un peu de périmètre, mais également, on s'attaque à d'autres domaines globaux où les leaders des villes ont des vues un peu plus progressistes, la migration. Donc les grandes villes du monde cherchent à attirer les meilleures personnes du monde et avoir un melting pot cosmopolite. New York, Londres, Paris, ce sont des super-villes dans lesquelles vivent, mais c'est menacé par la xénophobie qu'on voit au niveau national. Donc, en fait, on voit les maires et les réseaux de villes maintenant qui commencent à élargir leur périmètre. Ils ont, vu, ils ont montré qu'ils pouvaient collaborer ensemble, ce qui a permis euh, de trouver une méthode pour travailler ensemble et d'obtenir des résultats euh, sur certains thèmes. Mais je pense que le vrai défi, c'est que euh, l'étape suivante pour une organisation telle que le mien et les maires qu'on représente, c'est vraiment de travailler euh, avec les citoyens. Et vous avez des exemples, et je suis sûr qu'on en aura d'autres au cours de ces quelques heures sur la façon dont ça se passe. Mais je pense que si on revient à, euh, aux prémices, euh, partager, c'est vraiment euh, comme ça qu'il faut aller de l'avant. Collaborer, c'est ce qui nous euh, rend humains, finalement, et ce qui nous a permis de... Euh, de dominer les autres espèces finalement pour le meilleur ou pour le pire c'est pas parce qu'on était le plus fort parce qu'on était le plus rapide c'est parce que on a utilisé notre cerveau pour travailler ensemble et pour surmonter les obstacles ensemble euh, alors que les animaux ont une euh, approche un, beaucoup plus individualiste donc euh, par le passé on se concentrait sur bien sûr la, la survie finalement et la compétition entre les individus mais les grands défis tels que le réchauffement climatique je pense, doivent être résolu par la collaboration. Et grâce à la société numérique et aux médias sociaux, ça rend les choses beaucoup plus euh, faciles et vraiment possibles. Et je pense que vraiment, cette approche depuis les citoyens, et je vais finir sur un petit exemple ici, euh, L'ancien leader euh, de CFOTI, c'était le maire de Rio. Et il y a quelques années, il y avait des milliers de gens dans les rues à Rio qui protestaient, euh, mais en fait, c'était euh, contre l'augmentation des prix du bus. Euh, ça venait de nulle part. Ce n'était pas sa faute, mais il y avait... du jour au lendemain, les, les gens se sont organisés pour manifester dans la rue. Et il n'y avait pas vraiment de leader. Identifié dans ce processus et le maire a dit à son équipe trouvez le leader de ces gens-là et on va les rencontrer et en fait finalement c'était organisé par des ados sur Facebook et donc il les a invités et il pensait qu'ils allaient se faire gronder finalement par le maire mais finalement pas du tout, il leur a tous donné un boulot. Et il a employé 25 d'entre eux et euh, il leur a dit je ne sais pas comment vous avez organisé ces gens, je ne comprends pas Facebook, je ne sais pas comment ça fonctionne les médias sociaux, mais je veux que vous les utilisez de manière positive pour le bien de la ville, pour que les gens soient plus impliqués et, et, et aidez-moi à mieux gouverner. Il leur a donné des sous, il les a mis dans un bureau très proche du sien et il les a laissés travailler ensemble. Et je pense que c'est le genre de choses qu'on va voir de plus en plus dans le futur. Euh, Hmm. On le voit, le voit déjà euh, aujourd'hui. Merci beaucoup.